ça c'est un SV qui fait du bruit la mienne j'ai l'impression qu'elle fait aucun bruit c'est pas une impression d'ailleurs, je m'en rends compte j'ai laissé le pot d'origine dites moi si vous en avez une si vous ressentez la même chose ou pas et si vous n'en avez pas que vous en croisez euh, je trouve que c'est une photo, qui... une, mo... une, photo. Voilà. une moto qui fait particulièrement pas de bruit en origine avant le clignotant. Oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Force, ouais, force, pas force, pas ouais, force pas, force pas. Pop, pop. Trop de questions, lui, arrêter n'importe comment, n'importe où. Il n'y a pas de temps à perdre, lui rendu compte au dernier moment qu'il était là. Vu comme il était presque, il doit faire un moment qu'il était là. Pas le temps de niaiser. Oh, les courses en deux roues, il faut les gars. Soit vous prenez un sac à dos, soit vous avez un top 15. Vous faites le choix du moche mais pratique. Et là, caler son pack de lait entre les boules, sans déconner, c'est pas quelque chose de viable quoi, sur le long terme ça va avoir des surprises qu'est ce que c'est ça bon, c'est un camion avec des voitures dessus mais les voitures c'est quoi c'est du de la vente d'occasion en transit c'est du du SAV Ça elles sont pas pétées elles sont pas neuves non plus tes les et elles sont toutes plaquées je sais pas chaque fois je me pose la question Quand t'as des camions où c'est toutes les mêmes, qu'elles ont pas de plaques, tu comprends. Mais là, que des modèles différents dans toutes des plaques, Ils sont pas neuves, étranges. Un petit fraté, tu es là, tu arrives comme un dingo, tu as une zoulette après. Oh, pas mal. alors ah, avance bien, ta 125, mon copain. Tu la nourris à quoi, toi, au, au mazout, direct, comme les avions, kérosène Ouais, mazout c'est pour les choisir, hein, elle risque pas d'avancer. Incroyable. Oh là là C'est un départ en vacances ou quoi Franchement en ce moment j'essaie de tenter des techniques euh pour partir plus ou moins tard et tout pour voir j'ai l'impression que c'est constamment le zbel ici ça le faisait pas trop il y a un moment et là depuis quelques temps voilà. ridicule oh, j'ai loupé mon opportunité comme un gland et c'est bon c'est ma chance merci beaucoup heureusement que les gens coopèrent parce que en ce moment à chaque fois ici je gère ça comme une chèvre merci poche C'est vraiment abusé Comment à chaque fois partir d'ici C'est à la porte de Sèvres Après je pense à chaque fois Là-bas il y a le tramway La sortie d'après il y a le tramway de ça, Il y a plein de passages piétons Je pense que c'est constamment le bazar Et que du coup ça, ça bloque jusqu'au périph' Mais c'est pas normal Tous les soirs Après, je parle du soir parce que moi je suis du soir, mais j'imagine que le matin c'est la même chose, voire pire, oh, ça doit être pire l'enfer. Et ben décidément, en fait c'est la capitale qui est bloquée. Que se passe-t-il oh, La position la plus loup du monde et en même temps plus ça va plus j'en viens à me dire que ça doit pas être si terrible que ça c'est possible t'es mal trafic Hey, mais c'est patate ça Putain, je me suis calé à côté de lui en mode, de hey, toute façon euh, je le dépose Et ça a l'air d'en avoir sous le capot il y a un camion IPS qui arrive à fond la caisse parce qu'il y a le radar. Le char, il va passer, je pense qu'il se cale à 90 le gars. Une espèce de grand margoulin. N'importe quoi. ah oh bah ben voilà, je crois que ça allait. Aller. Je disais que je comprenais pas. Ah euh... oh non, c'était hier. Quand je rentrais hier. Je disais que je comprenais pas pourquoi les... les anciens feux étaient toujours actifs alors que les nouveaux étaient posés depuis des semaines, bah là ça y est ils viennent de brancher les nouveaux. Et du coup ils ont décalé tous les passages piétons. En ferme.